Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews juste après le générique. A tout de suite Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est de l'information qui vous permet de gagner du temps et gagner de l'argent, être au courant de ce qui se passe aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, au niveau de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. J'adore ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Oh, j'ai fait une rime trop bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de le faire. Vous cliquez sur Abonner et puis vous, enfin, je m'abonne et puis vous cliquez sur la cloche qui vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une capsule comme celle-ci ou une autre capsule, il y a des fois j'en sors d'autres, voilà. Euh, on commence tout de suite, un programme pas mal chargé et une information de la plus haute importance, surtout si vous êtes sur le territoire français ou si vous êtes rattaché euh, à la fiscalité française. Donc on commence tout de suite avec Samsung, je vous l'ai déjà dit et Samsung c'est officiel, Samsung sortira son téléphone Infinity, Infinity Flex, il a un nom et il a une date de sortie, c'est mars 2019, il a aussi un prix, apparemment il sera très cher, on l'a pas exactement mais il sera très cher. C'est quoi ce téléphone C'est un téléphone pliable, c'est un téléphone pliable qui, se, qui dit qu'il va pouvoir remplacer à la fois, euh, il va pouvoir faire d'une pierre deux coups, un téléphone et une tablette puisque quand il sera déplié forcément l'écran il sera beaucoup plus grand. Ça c'est juste de la logique. Le principe c'est qu'il n'y a pas de charnière, c'est un écran pliable donc il va se plier, se déplier et il va vous offrir vraiment une, une dalle totale. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon, s'ils le sortent, j'imagine que eux, ils le savent. Voilà, donc on surveille tout ça en mars 2019, mais il y a une autre marque qui sort un, un téléphone pliable qui s'appelle euh, FlexPay. La marque, je l'ai complètement zappé, j'en suis navré. Par contre, c'est une marque chinoise qui la sort bien avant Samsung. Je vous en donne des nouvelles dès que j'en saurai plus. On va parler sur les deux prochains sujets de Amazon. Ce sont deux choses qui pourraient bien vous intéresser parce que Amazon va lancer Amazon Day. Amazon Day, c'est quoi Ça va vous permettre de choisir votre date de livraison. Vous savez Amazon ils sont toujours super rapides à vous livrer en règle générale surtout si vous êtes en mode prime, premium mais des fois ça peut être pas terrible de se faire livrer genre juste demain alors que demain je sais que je suis pas là, donc on va pouvoir certainement choisir son jour de livraison pour être certain que le livreur ne reste pas à la porte où on voit votre euh, colis et vos cadeaux de Noël ailleurs que là où vous vouliez les avoir la deuxième information est pas mal intéressante aussi, alors celle là c'est de la consommation oui mais parfois on doit acheter des choses un petit peu chères que ce soit au niveau business ou au niveau perso, des choses qui dépassent un petit peu le budget qu'on s'était donné ou la cagnotte qu'on a en réserve sur notre, dans notre trésorerie pro ou perso et donc euh, amazon permet enfin de payer en plusieurs fois mais un vrai paiement en plusieurs fois c'est ça s'appelle un crédit soyons clairs c'est un petit crédit puisqu'il va maximum jusqu'à 24 mois ça s'appellera amazon Pay mens pour payer mensuellement ok juste pour ceux qui suivent pas non il y a des fois faut penser à ceux qui suivent pas donc on précise et puis pour ceux qui suivent ah ben, on prend son mal en patience pour l'information suivante et ça va être lié avec euh, le, le avec COVID pour la France, pour les autres pays, je n'en ai aucune idée. Euh, là, c'est une information, euh, comment dire, quand je dis c'est une information importante, ça sous-entendrait que les autres ne le sont pas, si elles le sont, mais celle-là, je mets vraiment, je fais vraiment une mise en garde. Euh, si vous avez l'habitude d'utiliser vos appareils électroniques dans votre lit, vous pouvez. Vous faites ce que vous voulez dans votre lit. Finalement, ça ne me regarde pas. Par contre, votre téléphone en charge dans votre lit et puis éventuellement glisser sous l'oreiller parce que vous avez mis une application qui analyse votre sommeil, si vous le faites, vous arrêtez tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y a un énorme danger d'explosion de la batterie. Juste ça, effectivement. Pourquoi Les batteries au lithium sont extrêmement performantes. Elles ont beaucoup de puissance. Elles sont assez... Euh, euh, elles ont beaucoup de, de durée de vie en termes de... Comment dire de. Je vais D'autonomie. Voilà, je vais y arriver. Par contre, euh, elles sont sont par, pas mal instables, c'est-à-dire quand on, quand on fait du modélisme, il est recommandé, les, les, les batteries quand elles sont un petit peu grosses, il est recommandé de les, les charger à un autre endroit que dans la maison, plutôt à l'extérieur. Oui, c'est pas rassurant, je vous l'avoue, on a tous des petites bombes dans les poches. Il faut en être conscient, ça veut dire que quand on vous dit attention à la température de vos téléphones, c'est pour ça que les téléphones souvent ils se mettent en sécurité quand ils prennent trop de chaleur l'été, sous les vitres des voitures, derrière les vitres des voitures, pardon. Euh, Là, ce qui peut se passer, si vous mettez votre téléphone, si vous le glissez sous votre couette, sous votre oreiller pour analyser votre sommeil, parce que vous avez fait ça ou parce que juste vous n'avez pas fait attention, alors entre nous, soit dit, il y a quand même un petit problème au niveau des ondes, parce que sous l'oreiller, normalement, au-dessus de l'oreiller, il y a votre tête, et dans votre tête, il y a un truc qui s'appelle le cerveau. Aujourd'hui, on est presque sûr que les ondes ne sont pas terribles par rapport à notre cerveau, donc euh, évitez de dormir avec, sincèrement, ça serait pas mal. A minima, mettez-le en mode avion, si vous devez le charger toute la nuit, mettez-le euh, de côté. En tout cas, il faut que votre téléphone il soit à l'air libre pour qu'il puisse respirer. Sinon, si vous le mettez sous votre oreiller, euh, eh bien il va s'étouffer, ouais ces petits trucs là ils ont une vie aussi, ils respirent, bah oui bah, vous les aimez, ils respirent, c'est comme les autres alors faites gaffe, sérieux, c'est une vraie info et je vais donner une autre information qui concerne particulièrement les ordinateurs et les laptops les ordinateurs portables on dit plutôt en France eh bien euh, quand j'ai vu des gens se regarder des films sur un ordinateur portable en le posant sur la couette donc dans le, sur le lit ou directement sur le matelas peu importe, mais dans tous les cas quand vous regardez, euh, quand vous utilisez votre ordinateur il y a des ventilateurs en dessous et le fait de le poser comme ça sur une couette qui est un petit peu enveloppante et eh bien ça va étouffer les ventilateurs et vous pouvez avoir des gros gros soucis à minima l'ordinateur qui s'éteint ça c'est pas grave parce qu'il va surchauffer et éventuellement s'il a un petit peu d'âge ou qu'il a un petit souci ou un peu de poussière c'est carrément une, euh, un départ d'incendie donc imaginez vous vous mettez au lit vous mettez un film qui dure deux heures vous vous endormez devant de votre film c'est éventuellement un réveil pas terrible qui peut vous arriver je tenais à vous mettre en garde attention attention attention on continue avec facebook messenger messenger ne cesse de s'améliorer et il y a une amélioration plus c'est sympa qui s'en vient, c'est une, une amélioration qui veut dire, Ouh, des fois j'ai du mal, hein. euh, 10 vous aurez bientôt 10 minutes pour annuler un message que vous avez envoyé, alors si l'autre il l'a vu dès que vous l'envoyez c'est mort, hein. mais euh, dans tous les cas vous aurez la possibilité de vous dire, oups si j'avais su euh, je le rattrape. Alors moi je vais vous donner un grand conseil, que ce soit pour vos mails, pour vos messages, quand vous avez, ou pour vos publications Facebook ou réseaux sociaux, quand vous avez quelque chose de vraiment très très important, c'est juste pour dire bonjour à tous mes amis je vous aime, oh, vous pouvez le taper directement. Si vous avez par exemple un mail un petit peu costaud ou un message à taper à quelqu'un où vous savez que c'est quelque chose de, bah c'est une critique ou c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose de pas très positif, euh, et bien je vous invite vraiment à l'écrire d'abord sur un mode brouillon, vous l'écrivez sur Word, sur Notes, sur, vous êtes sur, euh, sur un Mac, vous l'écrivez, bref, vous l'écrivez sur un truc qui n'a pas besoin de mise en fond spécialement. Et après, vous l'importez, vous faites un copier-coller dans votre euh, logiciel de mail, dans votre euh, Facebook ou dans votre Messenger, peu importe. Ça vous évite bien des soucis parce que ça peut vous permettre de relire plusieurs fois votre message avant de l'envoyer et, et de vous dire « Oh merde, il y a des fautes d'orthographe, j'aurais pas dû dire ça si j'avais su. » Bref, Facebook va vous offrir 10 minutes pour vous rattraper. Euh, si, C'est en cours de test, donc ça va pas tarder à arriver. Euh, je vous annonce une super nouvelle, Photoshop gratuit en ligne, ça vous parle. Ça s'appelle pas Photoshop, ça s'appelle Photo. PA. Euh, alors pour ceux qui m'écoutent c'est P-H-O-T-O-P-E-A, c'est en anglais, j'ai pas vu, j'ai regardé vite fait hier je vous avoue, j'ai pas vraiment vu si ça se mettait en français, mais bref c'est un vrai Photoshop avec des calques, avec des possibilités de faire énormément de choses, mais ça se passe uniquement en ligne, en plus en mode gratuit, franchement il est hyper complet le mode, le mode payant à mon goût, n'amène pas euh, beaucoup de choses à dire « ouais, il faut vraiment passer en mode payant », donc c'est plutôt cool, testez-le, c'est vraiment génial, parce que, mine de rien, Photoshop est pas excessif euh, mensuellement, mais quand on ajoute tout ce qu'on paye tous les mois à tous les logiciels à droite, à gauche, à un moment donné, ça commence à faire cher. Ça s'appelle Photopea, pour ceux qui me regardent, c'est marqué en dessous. J'en arrive à la dernière information euh, qui est tombée, qui arrose tous les réseaux sociaux, qui arrose toutes les infos que je suis, etc, etc. Donc je ne pouvais pas la louper, à partir de 2019, le fisc français va surveiller ce que vous faites sur vos réseaux pour voir si c'est cohérent avec vos déclarations d'impôts, avec votre niveau de revenu. Donc attention, moi j'ai déjà mis ma testarossa en, en, en vente, euh, je suis en train de voir pour mes trois villas qu'on a à la montagne, à la mer et euh, dans les Caraïbes pour les mettre en vente aussi parce que c'est pas cohérent par rapport à ce que je déclare. Non, je plaisante, bien sûr. Non, sincèrement, attention à ce que vous faites, parce que à un moment donné, euh, le fisc va euh, regarder ce que vous dites, si vous êtes genre non imposable, vous déclarez genre 10 000 euros de revenus par an, et puis vous roulez dans un superbe pick-up tout neuf, et vous faites naturellement des photos, parce que vous trouvez ça génial, si vous êtes toujours fourré en, en voyage à droite, à gauche, eh bien, il y a un moment donné, ils vont mettre leur nez là-dedans, on en pense qu'on en pense, en tout cas je dis juste attention. Et donc j'en profite pour passer un petit message aux gens qui éventuellement me proposent de faire des choses pour eux, ce qu'on appelle au black, notamment quand il s'agit d'une vidéo. Honnêtement, à un moment donné, je suis pas suicidaire, euh, si je fais une vidéo, euh, elle va tourner sur tous les réseaux sociaux et donc à un moment donné, typiquement, est-ce que vous auriez la facture qui correspond à la vidéo que vous avez fait à tel moment euh, D'accord, donc il y a un moment, restons raisonnables et j'en profite pour vous dire selon ce que vous faites, analysez ce que vous faites, dans tous les cas, pensez à tout le système qui fait que, en déclarant ce que vous gagnez à un moment donné, ça fait tourner le système pour tout le monde aussi. Voilà, je tenais à vous mettre en garde, ça arrive dès le début 2019. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur « Je m'abonne », cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et puis si vous m'écoutez en podcast sur la radio CNRV ou quoi ou quest il n'y a aucun souci, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye